Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors désolé j'ai mis une musique un peu bof aujourd'hui euh, <rire> Nous sommes tout simplement là pour décrypter un petit peu l'analyse de patch Enfin pour décrypter le patch du 1er décembre 2020 à savoir la 2.53.0 patch euh, Alors il y a eu des changements, j'ai bien fait, je me suis pas fait avoir J'ai bien fait d'attendre un petit peu avant de sortir la vidéo parce qu'il y a eu des changements, des changements plutôt pas mal même hein. euh, Du coup on va commencer la sortie de l'ardeur C'est le patch de sortie de l'ardeur donc euh, Dogger, hein, préparez-vous aussi à le connaître en anglais. C'est Hogger hein, parce que quand vous parlez avec des inters, hein, si vous dites lardeur, ils ne vont pas comprendre. Euh, je vous, il y a trois vidéos sur Hogger enfin quatre vidéos du coup sur Hogger. Avec tout le kit, tous les patchs, euh, enfin tous les, euh, tous les talents etc Donc euh, c'est une vidéo d'une heure et ensuite c'est trois vidéos de démo euh, Allez plutôt voir les deux dernières d'ailleurs, la première c'était plus la découverte euh, Apparemment c'est celle qui fonctionne le mieux, je comprends pas C'est plutôt celle où je commence à bien mieux maîtriser le perso et qui sont intéressantes Mais bon, euh, du coup allez voir tout ça, je parlerai pas d'ogre en dehors des changements euh, Et si vous vous dites, bah, est-ce qu'il y aura un guide qui sort bientôt Je vais attendre un petit peu, pourquoi Parce qu'à mon avis Augur va avoir pas mal de changements dans les, prochains, dans les prochaines semaines, euh, déjà quand vous voyez qu'un perso est touché dès le pré donc ça annonce quand même des trucs, enfin sur le PTR, quand je dis pré-patch c'est sur le PTR, et en plus de ça, pour moi à l'heure actuelle le build Z Dogger de, de, est beaucoup plus fort que le reste, en tout cas beaucoup plus facile à jouer, enfin c'est pas facile à jouer en plus, mais beaucoup plus viable, euh, il fait tout en fait ce, ce build, donc... A mon avis il y aura des changements donc je préfère attendre un petit peu et notamment aussi voir un petit peu sa place dans la méta. Même si la première semaine il sera interdit sur les compétitions, deuxième semaine voir un petit peu sa place. Je pense qu'il est meilleur en triple mêlée qu'en solo lane. Il a des arguments en solo lane notamment sa portée et sa sustain. Et l'insensibilité pour esquiver aux ganks, pour esquiver les ganks, un truc que c'est vraiment bien. Mais... Euh a côté de ça, il a un wave clear qui est moyen, c'est ok, hein, c'est quand même tout à fait ok, ce qui est bien c'est qu'il le fait de manière safe. Donc sa place dans la méta, par contre je le vois beaucoup plus en triple mêlée, mais anticiper du triple mêlée c'est quasiment impossible, parce que le triple mêlée ça dépend plus des joueurs que véritablement d'une composition. Alors qu'en solo lane, bah, si le perso fait le taf, euh, il, ça, il fera le taf. Mais je le vois pas forcément réussir à concurrencer du Leoric, de la IRL ou du Blaze, donc... Je, pour le moment j'attends un petit peu de voir plutôt que de faire un guide qui serait beaucoup trop vite obsolète Voilà, Désolé pour ceux qui auraient voulu aujourd'hui Mais vous avez tout le matos qui suffit avec les quatre vidéos sur regard Je les mettrai en lien dans la description et dans les, dans les fiches etc Mais allez voir ça Du coup commençons par quelque chose de très important sur Auger euh, Le E, donc le E, l'insensibilité Qui permet de rebondir contre les murs Et eh bien ça ne fait plus de dégâts au bâtiment Très bonne chose, très bonne chose Ce sort n'a pas, euh, pour moi c'est le mille flèches Mais un, un mille flèches corps à corps Ou c'est toi qui deviens le 1000 flèches Donc euh, c'est très bien, c'est une très bonne chose Parce que ce sort pouvait, faisait tout, en fait il faisait tout Donc c'est très bien qu'il qu ne fasse plus de dégâts euh, Contre les bâtiments Nerf sur un talent 13 que je ne pensais pas être joué Honnêtement sur Auger mais, euh, mais pourquoi pas, euh, tout simplement le diable de poussière, parce que personnellement, la soifée de sang, l'auto-attaque qui sustain, je la trouve vraiment très très forte. Mais le diable de poussière, donc c'est vrai que c'était quand même des gros points d'armure, donc 40 points d'armure tant, qu tant que le E est actif qui passe à 30 points d'armure. Le bonus était porté à 60 si vous disposiez de, de moins 50 points de rage, donc la moitié. Euh, vous passez maintenant à 50 points d'armure, ce qui est toujours bien. Hein, ce qui est toujours bien, c'est pour moi, ce talent est plus situationnel. Mais euh, la soifée de sang est meilleure, mais bon, voilà, c'est ok. Et enfin le vin Alors ce vin est débile Soyez honnêtes C'est pas le meilleur vin Soyez honnêtes hein, Les améliorations d'ultime sont très intéressantes Mais ce vin je pense qu'il aurait fait du carnage à Baello. Euh, c'est complètement débile C'est complètement débile T'as un actif qui est ciblé Et tu tournes ton E sur un gars Et en 1v1 bah, le mec ne peut pas esquiver en fait hein, Donc euh, il est obligé de se, se le prendre dans la tête Donc c'est un E gratuit certes Qui a pas les modifications de talent Donc c'est une version un peu moins forte Mais le truc c'est que vous avez pas besoin de rebondir contre les murs Le gars euh, il vous suit pendant je sais pas combien de temps Et vous éclate la tête hein, sur, un, sur un carry C'est extrêmement fragile C'est très compliqué après si un joueur le balance en plein teamfight Ça va rebondir entre les joueurs Du coup ça fera moins de dégâts Potentiellement moins de dégâts Il faudra penser à se dépack pour lui faire perdre du temps Sur les rotations entre deux joueurs Mais enfin, euh, en fait il faut se paquer au moment où il lance Et ensuite se dépaquer C'est... C'est pas... Enfin c'est paquets tout en restant quand même pas trop loin Parce que sinon le gars il va continuer Enfin non normalement ça touche Mais bon le, le, le principe c'est que ce sort est quand même débile Vraiment débile Donc c'est bien de le nerf passer d'un maximum de durée de 6 à 5 secondes Je pense même qu'il devrait encore le nerf passer à 4 secondes Parce que c'est quand même vraiment débile Et ça vous donne un E gratuit hein. Faut pas oublier que c'est 60 secondes de temps de recharge certes Mais ce n'est pas euh, compris dans le temps d'activation du E Donc une fois que vous avez fini votre activable Vous pouvez relancer un E gratos Donc c'est quand même un peu débile anomalie du nexus alors ça c'est intéressant je suis je vous avoue assez content je m'étais pas trompé alors je sais que certains disaient oui bah on l'avait dit à partir du moment où il y aurait plus d'anomalie du nexus euh, ça voulait dire que euh, le médaillon allait disparaître c'est totalement faux c'est un billet de confirmation terrible l'un ne lit pas l'autre blizzard va dire que maintenant euh, donc alors ils suppriment leur dernière anomalie du nexus le médaillon du gladiateur personnellement ça faisait plusieurs patchs que je le disais je le sentais venir pas de changement, pas de modification, ça annonçait la fin du médaillon. Euh, et c'est pas parce qu'il décide de ne plus faire d'anomalie dans le futur que ça veut dire que. Euh ils allaient supprimer leur dernière Ils avaient déjà annoncé au début du médaillon Qu'il n'y aurait pas d'anomalie sur la prochaine saison Alors ils expliquent dans un grand Communiqué au final hein, C'est le plus grand communiqué que j'ai pu voir de Blizzard Donc euh, nous avons décidé de supprimer notre dernière anomalie D'une le médaillon du gladiateur Au final en tenant compte des avantages et inconvénients de cette modification expérimentale Les résultats n'étaient pas assez satisfaisants Pour que nous la conservions Nous y avons pourtant trouvé plusieurs aspects positifs Le médaillon a donné le pouvoir de contrer les enchaînements de CC Toutefois avec le recul nous avons le sentiment que le médaillon A tenu les beaux moments du jeu Donc euh, les, les beaux plays qu les encour... enfin, plus qu'il ne les encourageait Donc ça vous permettait euh, bah, de, de pouvoir échapper à trop de choses euh, Préparer des combos avec ses coéquipiers Et contribuer largement à rendre Heroes of the Storm captivant à jouer et à regarder Donc il pense aussi à l'e-sport bien sûr Or avoir les 5 outils individuels disponibles toutes les 5 minutes Capables d'annuler ces belles actions appauvrissait trop le jeu Nous avions testé les versions différentes du médaillon en interne Même s'ils ne sont pas sortis afin de résoudre ce problème précis Comme par exemple en le limiter à une seule utilisation par joueur et par partie euh, Ce qui était un de mes retours d'ailleurs mais à trop réduire cette disponibilité, les médaillons n'étaient alors utilisés que pendant le dernier combat. Et c'est vrai que du coup, moi, un de mes retours, c'était de dire, bah peut-être qu'il faudrait mieux en avoir un par game ou deux par game. Euh, au final, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à cette à, cette, euh, à ce côté pervers. C'est qu'en fait, bah personne ne médaillon en début de partie et garde son médaillon niveau 20 pour pouvoir assurer un one-shot sur un teamfight et GG play. Donc c'est vrai que... Euh Typiquement, un, un, un, un Descartes Kane bah il attendait de 20 sur le slip, il slip médaillon, j'ai fini. <rire> fight gagné, fight terminé. Euh, donc, fight terminé en late game, t'as gagné le fight, t'as gagné la game hein, normalement. Sauf si t'es vraiment trop en retard. Donc malgré nos réserves à l'égard du médaillon, nous trouvons toujours le concept prometteur, il se peut que nous nous livrions à d'autres expérimentations à l'avenir Tenions également à vous rappeler que euh, nous ne proposerons plus de nouvelles anomalies du Nexus Donc c'est un, un rappel qui n'est pas lié au médaillon, hein, c'était déjà dit au début de le, Allez voir les anciens patchs Cependant nous continuerons à plancher sur d'autres façons d'améliorer Heroes of the Storm Et implémenterons ces mises à jour quand elles seront prêtes donc ça c'est assez intéressant parce qu'ils disent qu'en fait ils veulent pas se forcer à chaque euh, nouvelle saison de faire une anomalie en mode bah, il faut un changement, il faut un changement, il faut un changement, plutôt de se dire bon bah, on va tester des trucs, lorsqu'on aura, on sera ready, on sort un truc, euh, et plutôt que de se forcer voilà, à faire des changements qui du coup potentiellement euh, seraient bâclés et seraient pas forcément bien pour le jeu. Donc c'est un bon aveu, euh, franchement Blizzard, euh, très bien, le médaillon c'était un test, ça a été à dégager. Tant mieux honnêtement, tant mieux, c'est insupportable de jouer euh, tank euh, et même les carry hein, Je veux dire, vous faites un super plays et là boom, euh, médaillon, médaillon, médaillon, waouh, wow, incroyable quoi Donc le médaillon c'était un test, je pense qu'ils avaient raison de tester euh, maintenant tant mieux qu'ils soient disparaissent Et aussi tant mieux euh, qu'ils décident plutôt que de se forcer à faire des events pour chaque nouvelle saison Qu'ils se forcent à faire des trucs bien On préfère la qualité euh, à la quantité euh, à ce niveau là hein, Parce que si c'est pour avoir des events en mode Ah regardez on fait des trucs et En fait c'est de la merde Bon c'est pas très intéressant euh, Du coup la collection Bon les skins Je suis pas très fan des skins de Larder d'ailleurs euh, La League Storm Et ça c'est probablement le meilleur changement du patch Qui est incroyable Et qui est arrivé donc en orange Donc après euh, en groupe, la League Storm, donc la ranked, la classée, cherche désormais uniquement des matchs en fonction de la cote la plus élevée du groupe Alléluia ça fait très longtemps ça que c'est attendu Parce que le problème c'est qu'il y avait une haine contre les groupes aussi qui commençait à, à se faire En mode il bah, y a des joueurs qui bah, malheureusement il y a eu des abus, il y a eu des l'élo boost etc Et même si par exemple un bronze ne peut pas jouer avec un platine parce que la différence d'élo est trop grande Bah vous pouviez avoir euh, pas mal de... il y avait quand même de l'abus Et du coup faire en sorte que si vous jouez par exemple à 4 c'est l'élo Donc la MMR la plus, du joueur le, la plus élevée qui sera prise en compte pour tout le groupe et bah c'est génial en fait, c'est juste génial, ça permet euh, du coup de rendre les, les games plus intéressantes, moins d'abus sur euh, moins d'abus, c'est très très bien, franchement c'est excellent, euh, ça évite voilà les mecs qui taguent à 5 euh, à 6 heures du mat pour pouvoir euh, grind et devenir GM, etc. C'est très très très très bien, surtout que là il y avait eu des gros abus, hein, sur la notamment sur le classement européen, donc c'est très très bien de faire ça, euh, en l'occurrence, voilà les comptes secondaires avec les smurfs etc donc ça c'est très très bien euh, ça devrait contribuer à rendre la progression... Donc euh, nous savons qu'il ne s'agit pas là d'une solution miracle contre les problèmes associés au compte secondaire. Cependant, ça devrait contribuer à, à rendre la progression dans le classement individuel ou en groupe plus juste. Là, je sais que j'ai commencé à en parler en stream. Beaucoup m'ont dit, mais attends, euh, c'est horrible. Moi, j'ai un pot de bronze. Euh, je suis gold. Euh, comment je fais Ça veut dire que mon pot de bronze, il va se taper des gold. Euh, c'est pas juste. Tout ça, tout ça. Un truc que je vais répondre tout simplement, c'est que si vous n'avez pas de, mal de, de, de mauvaises intentions, si vous n'avez pas d'intention malhonnête, ce changement ne vous... A... Il enfin, n'y a aucun problème avec ce changement en fait Parce que si vous jouez avec votre pote bronze Généralement c'est que le pote bronze il a envie de s'améliorer Donc ça veut dire qu'il va affronter des meilleurs joueurs Donc lui bah déjà ça veut dire qu'il va potentiellement plus facilement s'améliorer Sachant qu'il y a un plafond Un bronze peut pas jouer avec un diamant ou avec un master Donc euh, le plafond normalement fait que le niveau Alors bien sûr un bronze 1 et un gold 1 C'est sûr que c'est pas forcément le même niveau en soit clair bon, C'est pas non plus énorme Il n'y a pas une disparité de MMR aussi grande que je sais pas un master avec euh, un platine Mais il euh, y, a, y a clairement quand même une petite différence Maintenant si vous jouez avec votre pote pour vous amuser Normalement ça change pas grand chose en fait Si vous êtes pas là pour, pour, le, si vous êtes pas là pour les low boost Vous êtes là pour passer un bon moment Que gagner ou perdre on s'en fout Genre c'est pas le, le truc donc au final ça casse les certains abus, ça ne veut pas dire que tous les abus sont dégagés, hein, mais ça casse une cer un certain type d'abus. Et je rappelle, bah, si vous jouez avec un pote qui n'a vraiment pas forcément votre niveau, bah euh, allez en quick match, allez etc. Il se veut dire oui mais lui il veut faire de la renquête, bah je sais pas, vous avez potentiellement un deuxième compte sur lequel bah euh, vous allez peut-être plus jouer avec votre pote. Et là vous allez me dire ouais mais là du coup ça, ça encourage les smurfs etc. Mais si le smurf il monte trop vite, ça sera son elo qui sera euh, pris en compte. Et du coup bah le problème va, va, va aussi se... avec le temps le problème ne, ne se passera plus en fait parce que si le sujet si Smurf monte trop haut on ne pourra plus jouer avec son, enfin son pote et pote, il sera dans le même problème avec un gars qui potentiellement monte en gold prend 500 points par game et monte en gold bah on aura le même cas de figure en fait ça sera forcément des mecs gold donc au final ce système est très très bon je trouve Très très bonne chose de la part de Blizzard qu'on attend depuis très longtemps En plus moi je joue beaucoup en groupe en classé hein, Donc euh, je devrais être le premier à gueuler contre ce genre de système Mais non parce que bah, quand tu joues en groupe tu as envie de t'amuser sauf que bien sûr Il y avait des abus d'autres de, de, de, de, joueurs Et du coup bah, moi je trouve ça très très bien euh, de, de prendre la, la MMR la plus élevée Très bien, très, très juste et très bien euh, changement sur bon, les montures offertes, on s'en fout un petit peu, voilà, euh, qui s'obtiendra en portant 35 parties de classé, la monture ours à piquant, waouh, mais c'est bien, c'est bien, mais bon, on s'en fout, euh, du coup, changement sur l'huizel, l'hyperphase bonus de soins réduit de 10% à 8% des points de vue maximum, petit commentaire des développeurs, hyperphase domine le palier de niveau 1 de Luisel. ah tiens donc, <rire> sans déconner, <rire> ah bon, <rire> ouais peut-être parce que l'hyperphase c'est un peu trop fort en fait, hein les guides Brightwing et la vidéo méta Brightwing, hyperface c'est beaucoup trop fort. Et ce nerf là était logique, qu'on soit clair c'est pas en mode ah fallait pas le nerf et tout, si, euh, ils avaient augmenté la valeur passive du heal, on montait à 35% des PV max, c'était beaucoup trop haut donc on, ça, ça garde 33% des PV max, hein, ça reste toujours très très fort. Le truc c'est juste à mon sens il faut plutôt up les autres niveaux, enfin il faut dégager le pot de vin, ça n'a rien à foutre sur le kit de Luisel lui donner un nouveau talent. Et à côté de ça pourquoi pas par exemple la mobilité sur le Mais le truc très pourri là mais le mettre niveau 1 Pourquoi pas euh, Avec un petit bonus Et à côté de ça peut-être faciliter le Z euh, le, le, le, le talent sur le Z qui est vraiment très très très dur à setup Je pense vraiment que c'est un bon talent mais très très dur à setup Parce que l'hyperphase à l'heure actuelle bah, c'est juste trop fort en fait T'as un burst heal, t'as une réduction de CD sur ta mount C'est juste trop bien en fait C'est beaucoup trop fort Il enfin, a pas de concurrence en fait Donc ce nerf là était logique mais il faudrait un up des autres talents en fait tout simplement Imperius, un nerf sur Imperius, logique aussi, point de vie réduit euh, Pas grand chose mais un petit nerf, euh, il est peut-être un peu trop tanky quand même Imperius euh, Moi qui joue Imperius je trouve ça logique, hein. franchement c'est des nerfs attendus Imperius est quand même très costaud, il restera costaud Niveau 7, le rayon de gloire, donc le Z, dégâts augmentés de 137 à 150 Qu'on soit clair c'est un up mais si vous jouez ça, vous êtes un troll, hein. soyons honnêtes hein. Je suis le premier à vouloir défendre des talents peut-être un peu moins joués Genre le polymorph de Brightwing au niveau 1 Mais ça c'est de la merde en fait, il n'y a même pas de contestation C'est Vous avez le burst qui vous donne du shield sur le Q-Spell Ou l'attaque de zone qui fait proc les marques en zone etc Genre ça c'est de la merde hein. Et le problème c'est même pas une question d'augmenter les dégâts Parce que ça reste de la merde quand même Même les dégâts sont pas assez hauts par rapport aux deux autres valeurs Mais le problème c'est surtout que en plus de ça Déjà les dégâts sont faibles mais en plus de ça, l'activation c'est deux secondes après, quoi. Donc si vous jouez ça, je suis désolé, mais euh, il faut, il faut, il faut, il faut, euh, euh, c'est pas possible en fait. Il faut se remettre en question. Euh, il faut lire les talents. C'est <rire> important. Euh, Jaina, alors ça, je suis. Un retour que je fais depuis au moins deux ans à Blizzard. A chaque fois que j'envoie des retours à Blizzard, je parle de ce talent. La baguette Fury de glace, les attaques de base contre des cibles glacées, inflige 50% de dégâts supplémentaires et réduit le temps de recharge du Blizzard de 1,25 secondes. Fonctionnement modifié. Effet hein. doublé contre les héros ennemis. Et là vous allez me dire, bah... Quel est le problème Malga c'était déjà ça le talent Non Puisque les attaques de base maintenant contre des cibles glacées, ce n'est plus contre des héros, contre des cibles glacées... Vos auto-attaques feront 50% de dégâts supplémentaires, c'est juste que contre des héros ennemis, ça fera le double, donc 100% contre les héros, donc comme avant en fait, mais euh, le truc c'est que maintenant ça marchera aussi en PVE en version réduite, et ça, bah, c'est enfin une concurrence pour moi sur les autres talents 7, c'est enfin un talent viable, et c'est même pas attention, je préfère vous arrêter tout de suite, le Bill blizzard de Jaina n'est pas viable ou quoi que ce soit, non non, non, non. Au 13, vous aurez toujours... Veine glaciale, ce sera toujours meilleur. Et la barrière de glace marchera aussi avec ce set. Donc les deux sont très forts. Le, le Blizzard 13, c'est du troll. Blizzard 16, à la limite, si vous avez un setup pas trop dégueu, genre un tombeau de l'Euric... Et même comme ça, autant prendre l'exposition nord. Ça augmentera le burst, donc ça augmentera aussi les bursts de, de la baguette... De, de, ou, ou le route qui vous permettra dauto attaque plus facilement aussi. Donc les deux autres talents sont meilleurs quand même. Même avec un setup, le Blizzard 16, c'est pas fou. Donc le ba la baguette furie de glace... L'intérêt c'est quoi L'intérêt c'est quoi C'est d'avoir plus de, de, de PvE en fait Avec vos auto-attaques Jaina quand vous avez mis votre Z et votre Q spell, C'est vrai qu'après vous êtes Et votre E Vous êtes en mode bah j'ai plus rien Ça vous permet de combler un petit peu votre manque de DPS Sachant que vous êtes un mage qui a quand même une courte portée Donc les auto-attaques sont importantes avec tous les personnages hein, Qu'on soit clair Et notamment les mages où il faut essayer d'appuyer un petit peu pour que votre burst puisse suffire à sécuriser le kill C'est très rare de pouvoir mettre deux sorts et de tuer le gars Normalement il faut moins mettre une ou deux autos pour assurer le kill Donc avec Jaina ça c'est cool Ça marche en PvE donc ça vous aide un petit peu par exemple pour faire les camps euh, Pour un boss, sur les immortels, pour, euh, pour tuer les squelettes, sur sanctuaire etc Donc ça c'est génial et en plus de ça, le petit bonus supplémentaire, c'est d'avoir un peu plus souvent le Blizzard, qui est quand même un sort de merde, le Blizzard c'est l'une des mécaniques les plus vieillissantes du jeu, il faudrait y changer un jour, mais ce qui est cool c'est que ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de wave clear aussi, grâce au Blizzard, mais pas de bill Blizzard, hein. ça ne change pas le, le bill Blizzard ou quoi que ce soit, hein. c'est de la merde le bill Blizzard, c'est plus vraiment vos auto-attaques, plus de PVE, et ça marche en PVP, donc c'est très fort, ça met une vraie concurrence au q et également au Cône de Froid, même si le Cône de Froid ne sert à rien en PvE euh, Le Q-Spell, pour le coup, qui était le seul talent qui marchait tout le temps en fait Donc ça c'est très très très très bien Nous avons reçu des commentaires souhaitant que Baguette Furie des ce Qu'on fait un avantage contre les Cils non héroïques. Bonjour <rire> Alors Sonia, du coup, terre brisée, dégâts augmentés de 100% à 125% dégâts de base Ce coup sismique, c'est souvent le talent qui est pris pour le Wave Clear On le voyait genre généralement Sonia contre l'héroïque, on voyait ce talent en mode... Euh Oh là là elle peut, elle peut perdre un petit peu sur... Euh... Enfin, quand, quand la Sonia veut vraiment double saut avec plus d'efficacité, on voyait ce talent généralement de prix. Donc euh, bah, le up un peu plus c'est encore, encore mieux. Impitoyable Alors le problème c'est qu'avec le nerf de la lance mystique au trait sur Sonia, le, le A, et eh bien <rire> maintenant la mobilité, le passif, le D, euh, est devenu vraiment le talent euh, qui dépasse tout. En fait, sauf s'il y a un tombeau par exemple et on veut sortir avec une lance mystique. Sinon globalement euh, le, la move speed est trop forte Donc un petit up sur le E, bon, pourquoi pas, talent qui est pas trop joué Des effets visuels sur le coup critique apparaissent désormais lors de l'application des dégâts supplémentaires Et le seuil de points de vie requis pour bénéficier du bonus de dégâts augmenté de 33% à 50% Ce qui est très fort Donc maintenant si un ennemi tombe en dessous de 50% de ses points de vie Le E fera euh, des dégâts critiques euh, supplémentaires Même si ça ne soigne pas, ça ne soigne pas en plus on facilite les dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir un choix offensif alors que c'est plutôt un palier de mobilité, euh, mais avec un palier offensif, via enfin, avec un talent offensif véritablement viable. Niveau 16, le choc tectonique, les dégâts augmentés de 1.25% à 1.5% des points de vie maximum C'est pas dégueu, hein. honnêtement ce talent est pas dégueu, hein. c'est plutôt sympa Il manque un petit truc quand même je pense, peut-être une petite réduction de CD sur le Z Ou un, une réduction du coup de la rage peut-être du Z Mais, euh, mais c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu Même si on préfère généralement soit le shield soit l'auto-attaque Celui-là est un peu, il manque un petit truc quoi, il manque un petit truc je pense Mais franchement pas les, les talents, euh, c'est pas les meilleurs talents de Sonia, celui-là est quand même joué, mais euh, c'est bien, un petit up, hein, Voilà, nous renforçons quelques talents sous-utilisés de Sonia, voilà pour les rendre plus populaires. Tral, alors là, Tral, il y a aussi beaucoup de choses à dire, parce que Tral, pour moi, j'ai toujours dit, si vous suivez un peu mes vidéos, j'ai toujours dit qu'il n'avait rien à foutre dans les Bruiseurs, Tral, c'est un assassin mêlé. Euh, c'est pas le seul hein, dans les assassins mêlés, à... enfin, c'est pas le seul dans les Bruiseurs à, à n'avoir rien à, voir à foutre dans les <rire> vous aviez Xul à une époque, maintenant c'est un, un peu plus vrai, mais Xul à une époque, bon... C'était pas du tout tanky, maintenant un peu plus euh, Vous avez surtout Ragnaros Maltel qui n'ont absolument rien à foutre En briseur. ce sont des assassins mêlés Littéralement, euh, je pense même d'ailleurs que Larder n'a rien à foutre en bruiser aussi pour moi Alors certes il est un peu plus tanky que les autres mais ça n'en fait pas un... Enfin ça reste un assassin mêlé pour moi euh, Larder, c'est un peu dans le même image Que Thrall, il peut être un peu tanky avec certains talents Mais globalement c'est un assassin mêlé Thrall, trop fragile Pour être un bruiser, mais Il y a des talents qui peuvent le rendre très tanky Notamment le séisme évidemment et à côté de ça vous avez le niveau 4, la résilience farouche, qui est un, ta un talent très sous-estimé et pourtant très fort, puisque c'est le seul talent euh, qui peut vous permettre de monter jusqu'à 12 charges de blocage. Donc le blocage physique. Et je rappelle aussi, donc ça c'est si vous touchez avec votre route, plus vous touchez de monde avec votre route, plus vous gagnez des charges de blocage. Deux par perso touché, deux, deux par héros touché. Donc juste, un donc juste deux héros touchés, ce qui est très facile avec le route. Eh bien vous allez monter à 4 charges de blocage Ce qui est quand même pas dégueu 4 charges de blocage hein. Et en plus de ça Faut pas oublier que ce talent a été tellement up Que vous gagnez 3 points euh, Je crois en plus de touches Sur euh, votre résilience Frostwolf Donc vous gagnez aussi au-delà sustain Si vous touchez 2 mecs Vous avez je crois 6 touches euh, De résilience Frostwolf Donc vous avez un soin complet qui va s'activer Et en plus de ça le blocage Sachant que le blocage monte de 50 à 75 points physiques la résilience farouche, ça devient très, très, très intéressant. Euh, il manque peut-être un petit talent de mana sur la résilience farouche. Mais alors par contre, la résistance, c'est monstrueux. Euh, niveau 13, le bouclier spirituel qui est un, un bouclier anti-sort sur Tral qui est très fort. Je rappelle, Tral, il y a un talent vraiment. Le build est... Enfin c'est génial la build de Tral. il y a plein de talents viables, n'hésitez pas à aller voir le guide Tral qui est très complet Il euh, y a un talent qui est vraiment pourri sur Tral, c'est le trait sur le E, sinon le reste tout est bien Et le bouclier spirituel ils ont, ils ont mis plein de petits hubs très intéressants La durée du bonus d'armure anti-sort est augmentée de 1.5 à 2.5 secondes donc c'est un bouclier anti-sort qui dure plus longtemps Et sachant que je rappelle que c'est un des boucliers anti-sort qui revient le plus vite du jeu puisque votre dé va réduire le temps de recharge du bouclier anti-sort donc c'est plutôt cool Niveau 20, le brise-monde, la réduction du temps de recharge va augmenter de 20 à 40 secondes. C'est énorme, puisque la fracture c'est 70 secondes de temps de recharge. Donc là vous montez, vous passez à 30 secondes de temps de recharge sur la fracture au niveau 20. Sachant que c'est une fracture qui reste un certain temps pour potentiellement bloquer l'équipe ennemie. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. J'aimais bien l'ancien Brise où la fracture était infinie, il y avait des trucs sympas à faire. Euh, ils auraient, auraient peut-être pu remettre cette ancienne fonctionnalité en plus de réduire le temps de recharge, mais pas autant. Parce que là, 30 secondes de temps de recharge sur, le, sur la fracture, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Je pense quand même que le flash reste toujours God. Hein. Je pense vraiment que le flash et le séisme euh, améliorés sont toujours très très forts. Mais on a enfin vraiment là... Euh... C'était déjà viable, même si c'était de niche. Là ça devient situationnel mais vraiment pas dégueu quoi 30 secondes de fracture c'est pas c'est vraiment pas dégueulasse. Euh, donc voilà, ils disaient, enfin les devs qui disent que voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas penché sur Tral. on pense que ces talents sont, Alors ça c'est très honnête hein, d'ailleurs, on pense que ces talents sont satisfaisants et euh, on n'avait pas de nécessité de les ajuster, mais malgré tout nous pensons que ces modifications rendront ces paliers plus équilibrés. Donc pour le coup ils ont tous les chiffres qui disent que c'est ok, mais ils veulent quand même faire un petit truc pour rendre plus sexy certains talents. Donc, c'est plutôt sympa. Euh, la vidéo sera pas trop longue en tout cas. Mais euh, très bon patch. Très bon patch. Sachant que c'est pas un gros gros patch. Puisque généralement, les patchs de, sor de sortie de nouveaux héros, il bah, n'y a pas énormément de changements. Mais tous les changements sont bons. Il n'y a pas un problème en fait. Il n'y a pas un point faible. Euh, parce que l'UZL, on peut dire, bon, les autres niveaux 1, c'est dommage qu'ils soit soient pas améliorés. Oui, mais l'hyperphase devait être nerf. Imperius, c'est bien. Jaina, c'est bien. Sonia c'est bien. Thrall c'est bien. Donc, euh, écoutez. Euh Très bon patch Très bon patch Le truc sur la, la Storm League Très bon euh, Le Bah mine de rien L'ardeur est un perso Moi si je déteste le personnage Le kit est génial Donc euh, franchement y a... On va se régaler avec le perso La fin du médaillon Franchement Super patch Très très très bon patch euh, De Blizzard Ils écoutent la commu Ils font attention aussi à certaines choses Le petit pavé là Qui a un cri du cœur, Enfin qui a un appel aussi euh, Vraiment euh, Très honnête Très réaliste euh, Mais à la fois pragmatique aussi Genre c'est Vraiment vraiment vraiment euh, très bon je trouve ce patch J'espère euh, bah, que vous partagez mon engouement pour ce patch N'hésitez pas à me donner vos impressions euh, dans, les, dans les commentaires évidemment N'hésitez pas à liker tout ça tout ça On se dit à bientôt pour de prochaine vidéo À plus dans le nexus Hey Hey Hey <rire> Hey Toi aussi si t'es content euh, de la disparition du médaillon Oublie pas de liker la vidéo Hein et même si t'es pas content, hein, tu peux laquer hein Tu fais euh, petit petits bisous, hein, sur Twitter Tu follow <rire> Pourquoi je prends cette voix Tu follow, hein Bisous